Bonjour à toutes et à toutes. Euh, donc, déjà, je remercie le, le programme d'avoir en mis entre de la documentation et du monitoring parce qu'on va parler que de ça toute la conf. C'est parfait. Euh, donc, aujourd'hui, on va faire un retour d'expérience. Donc, en fait, c'est un récit que je vais vous faire. Euh, on va parler de plein, plein, plein, plein de points que je ne vais pas pouvoir pousser très loin. Donc, en fait, euh, prenez des notes et on en reparle. Euh, le projet sur lequel on va partir, c'est le. Hum, L'exemple parfait du, du poc, donc le, le projet qu'on fait à l'arrache pour satisfaire les investisseurs et les utilisateurs, euh, qui fonctionne. Donc on a fait un truc, il tombe en marche et euh, d'un coup on a de la complexité qui arrive avec beaucoup plus de données, des besoins de sortir de la feature et donc des utilisateurs qui ramènent de la charge. Et ben quand c'est pas fait pour et qu'on n'a pas le temps euh, de faire bien les choses, on a de la dette technique à à maintenir, et en fait au bout d'un moment, ben, on n'est pas motivé, et c'est pourri. Donc, je suis un très bon délucinateur, comme vous pouvez le voir. Euh, le, sur ce projet-là, euh, vraiment, c'est des nuits blanches entières qui sont passées, le site crash, en plus, c'est un truc qui est lié aux États-Unis, donc du coup, il euh, y a quand même... Enfin, euh, niveau horaire, c'est pas forcément parfait. Euh, donc, il y a plein de problèmes, et donc, euh, en bon terme, euh, ça se sépare, une nouvelle équipe arrive, et on fait appel à moi pour la partie de performance. Donc, je suis Bastien, je suis cofondateur à Extract Logiciel et j'aime bien euh, dès que c'est un peu puant et qu'il euh, y a des problèmes, euh, on m'appelle pour ça. Voilà, je suis un peu pompier du code. Euh, on s'adresse à euh, ceux qui ont un serveur dédié et euh, qui ont peut-être des problèmes pour le mettre à jour, maintenir à jour, pour euh, créer de nouveaux environnements, euh, pour changer, des gens qui veulent scaler leur, inf leur, infra leur infrastructure alors que ben, leur serveur ne digère pas. Pour tous, tous ceux qui ont des infrastructures un peu plus sérieuses et qui ont déjà eu ces problèmes, ben, vous allez voir, c'est une bonne histoire. Et enfin, je m'adresse donc à tout le monde, parce que normalement, tout le monde touche à une production. Euh, quand on développe un site en PHP, donc j'ai mis MySQL, mais ça pourrait être n'importe quoi, hein, euh, la problème, une des questions qu'on se pose, c'est combien ça va nous coûter Et on va vous demander euh, quelle version de PHP, quelle version de MySQL, et en gros, qu'est-ce que vous voulez comme CPU, comme RAM, comme espace disque, alors que par défaut, votre site n'est pas en ligne, donc du coup, vous ne enfin, savez pas encore euh, ni comment le site se comporte, ni euh, comment, Enfin, vous savez rien, en fait. Donc, on doit faire un choix arbitraire en amont. Ce qu'on ne va pas vous demander, c'est euh, bah, comment on va gérer les, les mises à jour de sécurité, comment on gère tout ce qui est backup, les restaurations, les déploiements, euh, comment on a des workers, des crones, des dépendances, euh, on va passer de PHP 7 à PHP 8, PHP 8.1, euh, et puis également comment on gère les logs, les APM, les de quels sont on va poser, qu'est-ce qu'on va monitorer, est-ce qu'on fait un tir de charge, donc plein de trucs qu'on vous pose pas et que vous allez euh, morfler plus tard euh, si votre site a le malheur, enfin le bonheur de fonctionner correctement. Donc moi sur ce projet là, donc je récupère quelque chose qui fonctionne trop bien et qui a des problèmes de charge. Donc du coup, on est en train de se séparer de l'admin 6 et on, je dois y accéder. Donc du coup, je dois lui demander gentiment de me mettre ma clé SSH. Donc on verra que ce n'est pas un processus forcément normal de demander à quelqu'un pour ce genre de choses. On a évidemment zéro documentation parce que la documentation c'est pour les faibles. <rire> euh, le script pour déployer, on utilise un script custom. C'est du Docker, donc à, à peu près standard. Mais le routing est custom. Il n'y a pas de log, il n'y a pas de DPM. Donc on te dit c'est lent. <rire> T'es mignon. Es... C'est long. Sortir mon chapeau, je sais pas, enfin, je, enfin pas moyen d'inventer. Euh, donc la phrase cachée qui dit que j'ai mal géré les transcripts, ça dit qu'on ne va surtout pas toucher à ce serveur-là. Hein, voilà, on le laisse et on va en après. Encore plus, il est râle, il râle, râle enfin, on ne peut plus rien faire dessus. Et c'est un gros serveur, hein, ce n'est pas un petit serveur. Donc heureusement, donc la partie administrateur est bizarre, mais par le côté code, on est plutôt content, parce que c'est bien découpé. On a un back-office, un front, euh, une API, et le back-office et l'API parlent à la même base de données, normal, mais c'est un code bien découpé. On a un front, il y a un truc un peu bizarre qu'on cache localement les réponses API, bon, pourquoi pas. L'architecture du code pour l'API le BO, c'est ce qu'on appelle du legacy. Donc c'est du code popo, c'est très très très très lent. Le front Saint Symfony Nickel, si ce n'est qu'il a un énorme cache de fichiers. Les applications mobiles, ne bénéficie pas du cache, donc du coup on doit recalculer plusieurs fois les mêmes choses. Euh, et la notion de performance n'a pas du tout été prise en compte à partir du début, enfin, il n'y avait pas de connaissances, donc c'est des gens qui ont patché au fur et à mesure pour essayer d'apprendre en continu. Donc c'est parfait, on va pouvoir avancer. Donc, donc, il y a beaucoup de conférences tous les ans sur le cache, hein, donc je ne vais, vais pas le répéter trop, mais le cache HTTP, c'est vraiment génial. Hein. On va utiliser avec varnish, ça s'interface entre le client et le site PHP ça répond en moins d'une milliseconde et ça consomme zéro CPU. Donc, il faut partir du principe que si c'est Varnish qui répond pour votre page, en gros, à part la bande passante, ça vous coûte rien, Enfin, c'est gratuit. Merci, au revoir. Euh, J'ai fait un très très gros billet sur le sujet, euh, sur Symfony et Varnish. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir euh, proxifier l'API avec Varnish, parce que je, je pourrais ajouter au Docker, à l'image Docker, un Varnish. J'ai dit, moi, je touche pas à ce truc-là, on va essayer de sortir, et puis de toute manière, on va s'en sortir, donc commençons par euh, proxifier cet API. Donc, on va dire, on va mettre quelque part euh, un proxy euh, ailleurs. Euh, donc, encore une fois, on n'a aucune idée de comment ce machin va se comporter. On ne sait pas, est-ce qu'il va morfler, est-ce qu'il a pas morflé, euh, est-ce qu'il faut une grosse machine, une petite machine, etc. Donc, on va faire le choix de ne pas faire de choix. Euh, le trafic n'est pas lisse. L'intérêt d'être en pompier, c'est qu'on peut prendre des raccourcis. Le site tombe tout le temps, donc en fait, c'est pas grave si je casse. Et moi, j'ai pas de temps et le mec n'a pas de budget, donc en fait, faisons vite. Et la dernière, c'est pour Pascal. Euh, sur site, donc c'est. Euh, je ne vous recommande pas, hein, c'est gérer vos propres serveurs. Modèle SAS, ben, c'est si vous cliquez au drôme dans un site. Le modèle IS, infrastructure as a service, c'est votre serveur dédié sur lequel vous installez le, serre, le, le système d'exploitation et tout ce que vous voulez. Et euh, le modèle PASS, c'est certainement ce qu'on va voir, hein, vous, êtes pas des, vous, êtes, euh, vous le devinez, où en fait, le contrat, c'est les applications et données. On va utiliser Clever Cloud. Euh, pourquoi Il y en a plein d'autres, euh, notamment parce que c'est des copains, surtout parce qu'ils ont parlé de mon article sur Varnish euh, pour dire « Ouais, c'est super mmh. !» Du coup, bah, <rire> retour sur investissement. Euh, et surtout, leur euh, scalaire, c'est leur euh, instance par défaut, à Varnish par défaut proposée dessus. Donc moi qui voulais mettre du Varnish, euh, c'est pratique. J'ai pas envie d'installer un Varnish. Le contrat est très simple, c'est à je dis je veux une application PHP, je veux une base de données, vous les liez ensemble et voilà. Donc on n'oublie pas de payer, un hein, environnement. Et tout ce qu'on figure via des variables d'environnement, vous allez le voir. Donc vous verrez aussi que je n'aime pas les interfaces graphiques, donc du coup on va faire que des lignes de commande. Mais euh, si ça fait une ligne de commande, vous, vous déteignez bien que ce n'est pas bien compliqué euh, sous le capot le clic. Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, um, puissance égale, le coût du serveur en passe par rapport euh, au serveur dédié est totalement monstrueux. Hein. Enfin, les 48 CPU du serveur dédié, si vous les mettez sur, sur passe euh, vous êtes pépère. Hein. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va utiliser euh, cette agilité. Déjà, le trafic n'est pas lisse, donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir 48 CPU tout le temps. Donc c'est très bon, c'est green tout ça. On n'utilise pas la puissance qu'on n'a pas besoin. Euh, donc par défaut, bah, on va dire qu'il y a une toute petite instance, et quand il y a des pics, ça va monter. Donc ça scale. Donc du coup, infrastructure chez Clever Cloud, je ne sais pas s'il y avait LéoTipe qui me suit, je parle un peu vite, je m'excuse. Euh, donc je vais intervenir sur un projet, donc je viens déjà discuter avec l'administrateur système alors que je suis en train de virer, donc c'est un peu pénible. Hein. Donc on va faire en sorte que le client possède tous les comptes et que du coup je sois dispensable, enfin moi j'ai rien du tout, hein. juste on me délègue les accès. Donc on va utiliser Clever Cloud, New Relic, c'est du... On va l'utiliser pour l'APM, donc euh, profiling d'applications, il y a une conf sur le sujet derrière. Euh, les DNS, euh, donc vous savez, quand on crée un CNA, il faut mettre un point derrière. Tout le monde oublie le point et ça casse. Et on commence tout de suite à mettre les TTL à 300 secondes parce qu'on va faire une migration, donc euh, autant être efficace. Donc GitHub, Backup, tout ça, nickel. Donc on va commencer par le proxy. Attention, on commence avec le code. Donc très simple, euh, on veut mettre un proxy. Varnish est un reverse proxy, donc en fait, on va juste dire à Varnish de discuter avec l'API derrière. Donc on crée un dossier, on met créer le Varnish VCL. Donc il faut savoir que le varnish se configure avec le varnish, varnish configuration language. Tout ce qu'on en fait en morflé, c'est absolument atroce. Donc je vous évite le code, hein, mais bon, c'est assez standard, vous le trouvez partout. Donc on crée un repos git, on met dedans. Et donc attention, la partie créer une application est hyper complexe. On fait clever create, clever deploy, c'est fini. Et clever open, c'est juste pour euh, parce que je suis un feignant et qu'il m'a généré une URL. Euh, euh, générique, enfin, en cleverapps.io. Donc, euh, du coup, je lui dis, bah, ouvre le dans mon navigateur, comme ça, je vais pas à le faire. Euh, pas de chance, le serveur en face, je sais pas pourquoi, mais il a plusieurs IP, et quand ça résout plusieurs IP sur le même nom de domaine, euh, Varnish n'est pas content. J'aurais certainement pu tricher là-dessus, mais de toute manière, j'ai pas envie de faire du VCL, donc du coup, je vais voir scripté autrement. Donc, euh, on dégage tout ça, c'était un test donc on claveur des lettres, hein, on va pas laisser l'instance tourner. On fait la même chose, on va faire un proxy en PHP. Donc un proxy en PHP, c'est pas du tout performant, mais on part d'une API qui fait au minimum 300 secondes, et Varnish va mettre un MS, donc ce n'est pas les 10 MS qu'on va rajouter au milieu qui va vraiment poser problème. Donc euh, peu importe. Euh, pareil, donc la seule différence avec la slide précédente, c'est qu'on a un Symfony Create au milieu. Euh, on dit qu'on veut un PHP 8.1, hein, parce que voilà, donc c'est une variable d'environnement, on dit qu'on un environnement de production, ça ne marche pas parce qu'en fait, sous le capot, c'est un Apache. Donc, Je n'ai pas utilisé Apache depuis à peu près 15 ans, mais ce n'est pas grave. Donc, il se trouve que Compo Symfony a un, un, un, une dépendance, enfin un package, pour, euh, une récipie, pardon, pour, euh, pour euh, fournir ce, cet outil-là. Donc, pareil, j'ajoute, je commit. Et cette fois, on est en bon. Donc, on vient de déployer une application qui est déployée en deux minutes. C'est parfait. Moi, euh, je coûte cher à l'heure, mais pour l'instant, je n'ai pas coûté cher. Euh, notre proxy, on va faire donc une action de contrôleur, très simple, qui cache n'importe quoi. On va, un client HTTP qui est configuré ailleurs, je vous évite la, la configuration, qui prend donc euh, les paramètres d'entrée, les renvoie à proxy et qui renvoie. Donc évidemment, on va rajouter de la logique derrière, hein, pour l'instant, mais c'est un test. Euh, le but, c'est quand même de savoir qui passe à travers, parce que euh, le but, c'est de monitorer euh, et voir qu'est-ce qui est lent. Donc, il se trouve que du coup, Neuralik, pour le configurer dans notre scalaire, on a juste sacrifié deux variables d'environnement pour le nom de l'application et la licence. Donc, c'est quand même plus simple que demander à l'administrateur de système d'installer Neuralik, dire « Ah, passe ce config, c'est là, et puis il faut faire ça, et puis nous, il pas tel config. » Voilà, on fait rien, ça marche. Sauf que, cette histoire-là, on est en décembre 2021. PHP 8.1 est sorti en novembre 2021. PHP 8.1 est sorti en novembre 2021. Et euh, Neuralink, qui est toujours en retard, nous dit que ça arrivera en janvier. Donc, eux-mêmes sont trop optimistes sur le deadline. Ça sortira en février, on est en décembre. Donc, c'est mort. Donc, moi qui suis allé voir pour mon serveur dédié, aller voir mon infogérant pour dire « Il me faudrait un PHP 8.1, voilà. » Il l'a installé, c'est un peu Edge, donc du coup, euh, il a trouvé la bonne distribution. Et je dis, <rire> je me suis trompé, pardon. » Il faut mettre en 8. Donc là, du coup, hein, c'est facile, on change la variable d'environnement, il se trouve que c'est un Symfony 6 qui est de toute manière en 8.0, donc euh, du coup ça passe nickel. on n'a pas de conflit avec Composer, on restart et on est tranquille. Au passage, je vous rappelle qu'il faut tester, tester c'est douter, mais en l'occurrence je doute de tout, donc on teste. Euh, voilà, et poum, ça presse. Pourquoi Parce que si vous avez suivi, je vérifiais que c'était en cache et j'avais rien fait pour, donc on ajoute juste deux headers qui nous permettent de dire à notre application que Varnish doit mettre en cache. Donc euh, il y a des conférences entières sur ce que, toutes les combinaisons qu'on peut mettre. Donc euh, on va faire simple, hein, on va considérer que Varni se mettre en cache une heure toutes les réponses. Voilà. Par défaut je ne sais pas ce que ça fait, donc euh, on va partir du principe que ça va suffire. Euh, et voilà. Vous avez remarqué que dans tout ça on n'a rien fait pour builder. Hein, normalement on est censé écrire notre petit capistrano ou, fa, ou des trucs comme ça pour euh, dire il va falloir à euh, un endroit faire composer install créer des fichiers d'environnement, tout ça truc là. Ben là, Clevercloud s'occupe de tout. Il suffit qu'il voie un composer.lock euh, et il installe. D'ailleurs, ce n'est pas un composeur c'est un lock, je crois. Bon, peu importe. Sauf qu'au final, si vous connaissez un peu le monitoring euh, dans APM, ça euh, regroupe par euh, action de contrôleur. Donc nous, on n'a qu'un seul action qui fait tout. Donc on va tricher. On va lui dire, euh, prend en fait le chemin d'URL pour créer le... le la nom de, de la transaction, et comme on avion on avait plusieurs clients, et je ne savais pas qui coûtait quoi, donc du coup, je, je rajoute dans le truc euh, le client. Donc, le même endpoint appelé par deux clients différents, ce sera bien euh, de euh, deux routes différentes. Sachant qu'on verra après que, de toute manière, le code dépend du client, donc du coup, il valait mieux séparer. Donc, au final, on se retrouve avec des interfaces comme ça, donc tout est sécurisé, tout est secret, donc il ne faut pas montrer euh, les noms des actions, mais au final, on a quel, quelle actions... Donc là, c'est des graphes que j'ai fait récemment, donc il n'y a pas de truc totalement débile. Donc on a une action principale qui regroupe 24%, après ben, on voit qu'est-ce qui écoute. La même chose pour les bases de données, on voit qu'il y a une base de données, qui, enfin une table qui représente 44%, donc on pourrait dire c'est celle-là qu'il faut optimiser, mais en fait non, ça représente 90% de, de logique, donc elles ne prennent que 44%, Alors, on est plutôt pas mal. On peut donc dire aux applications clients d'utiliser une proxy, on est tranquille, donc c'est juste changer l'URL de l'API ancienne à... Ah, euh, donc Là, j'avais plein de sites plus compliqués, mais on va faire rapidement. Le problème, c'est qu'en fait, dans mon varnish, je me rends compte qu'en fait, il n'est pas si rapide que ça, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais sur le serveur Legacy, il y avait 300 Go de cache fichier, et là, en fait, mon petit euh, scalaire, hein, il a 1 giga de cache, donc... <rire> il se fait nuker dans tous les sens. Donc, Enfin, en gros, il se fait... Euh, donc, c'est une stratégie de LRE, donc euh, List Recently Used. Donc, en fait, il va prendre les, les plus anciennes réponses et les dégage. Et donc, en fait, il passe son temps à dégager des trucs utiles parce qu'en fait, j'ai pas assez de place. Euh, donc, la vraie histoire, c'est que je triche sur le temps. Euh, je tente de prendre une plus grosse instance parce que je me dis, bah, c'est lié à la mémoire, mais en fait, non, c'est pas le cas parce qu'en fait, c'est sur fichier. Donc, je discute avec eux, les gars. et hey, qui est Vous êtes mignon, mais 1 giga de cache, c'est un peu léger quand même. Et du coup, ils me donnent une variété d'environnement. Empiriquement, parce qu'en même temps, j'optimisais quand même des trucs sur la PI, donc du coup, je me suis arrivé que c'est 13 gigas qui vaut bien. Et en fait, les, sont, enfin, les réponses sont bien stockées dans les 13 gigas sur disque, mais les métadonnées sont quand même en, en mémoire, donc du coup j'ai quand même beaucoup d'objets, donc du coup je dois augmenter la mémoire nécessaire pour... Euh, par niche. Mais bon, du coup c'est quand même des réponses que je n'avais pas en amont, hein, à savoir. Du coup j'ai pu tester empiriquement, j'ai changé, j'ai configuré, et j'arrive au résultat assez facilement, tout seul, à 2h du matin, tranquille, parce que je fais d'autres choses à ce moment-là. Euh, et j'ai des enfants qui me prennent beaucoup de temps. On peut donc passer au front. La cible... Bravo, Bastien. Elle est donc euh, déployée sur Clever Cloud. Vous connaissez le topo, sauf que le repository Git existe déjà. Donc, du coup, j'utilise, je clone, je crée l'application, je configure toutes les variables d'environnement, je lui déclare le domaine et euh, Clever Deploy. Hein, voilà. On rajoute euh, <rire> le bon Symfony à parce qu'on a encore oublié. Et euh, comme j'ai besoin des logs, il se trouve que. Euh, Clever Cloud utilise Error Log pour, les, pour remonter les logs, donc bon, c'est documenté. On change, voilà. Et euh, donc j'essaie de configurer et je me taille, je dans tous les sens parce que je me rendrai compte que le menu met deux minutes à générer parce qu'il fait appel à, à beaucoup, beaucoup trop de données. Donc je pourrais me dire que je vais optimiser ce, ce truc-là, mais en fait on utilise Varnish. Varnish fait ce qui s'appelle des Edge Side Includes qui sont des morceaux de fragments pour dire coucou, euh, ce composant-là c'est une requête à part et tu la mettras en cache. Donc là, du coup, notre menu, je dis, ben voilà, je remplace l'appel le, le enfin, direct au menu par euh, un truc comme ça. Je le dégage. En face, je crée une action de contrôleur qui sera en cache de 3600 secondes. Et derrière, ce truc-là sera donc commun sur toutes les pages. Donc au lieu de prendre euh, donc sans, enfin, deux minutes euh, tout le temps sur toutes les pages, ça prendra euh, deux minutes une fois et après c'est fini. Et grâce à Varnish, qui est ce qu'on appelle le Grace Mode, en fait, les prochains recalculs seront asynchrones parce qu'il te fournira la version expirée, le temps qu'il demande à Synchrone de recalculer, et donc du coup, ça veut dire que vous le recalculez en tout une seule fois, et donc euh, on s'en fout, donc on finira plus tard. Et c'est tout l'intérêt, euh, quand on fait des missions pompiers comme ça, je sais qu'il y a un problème, je dis, il y a un problème, on s'en fout, et on patch, en fait, on passe à après. J'aurais juste pu supprimer le menu et, euh, et passer, parce qu'en fait, pas, voilà, ce truc-là, on sait très bien que c'est débile 120 secondes, on corrigera, et voilà. Au final, j'ai corrigé, évidemment. On est prêt pour passer en mise en prod, bascule DNS, on a la main dessus, nickel. Oula. Donc quand j'avais recetté, il se trouve que les médias, euh, donc rollback, hein, c'est juste une règle, règle DNS. En fait, les médias étaient avec l'URL complète, donc j'ai pas capté qu'en fait euh, les miniatures fallait les régénérer une fois que j'ai basculé le domaine. Donc bah, évidemment ça pétait parce que j'ai beaucoup de médias. Euh, donc on pourrait se dire, je fais proprement, je déplace les fichiers, machin, etc. Donc rappel, je suis fainéant. Hein. Donc il se trouvait que j'ai développé un proxy il n'y a pas longtemps. Hein, donc, euh, je reprends ma logique de proxy et je la mets. Évidemment, un proxy pass aurait été plus propre, hein, mais bon, c'était pas le but de faire un truc propre aujourd'hui. Euh, et cette fois, c'est bon. Et donc, je laisserai quelqu'un de l'équipe de migrer les fichiers. Hein, J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc, on peut passer sur la suite qui est donc l'API et le BO. Euh, donc, du coup, l'intérêt, c'est qu'on a un proxy, ouais, c'est un truc sympa, et en fait, le proxy, on peut le programmer, on peut faire des choses. Donc, du coup, on lui dit, bah, continue de taper sur l'API, et en fait, on va monter une autre cluster à côté avec l'API et une base de données, juste pour voir comment elle se comporte. Je, ça me paraît tester à pas cher euh, ce qui se passe. Euh, donc, vous connaissez le topo. Ah ben non, on n'est pas en Symfony, je vous ai dit, code hein, popo. Donc, du coup, euh, faut ajouter le point htaccess, on est tranquille. Euh, et là, je me rends compte que les performances SQL sont Cataclysmique. Mais genre, mais cataclysmique, c'est incroyable. Je me dis, mais c'est vraiment dobé, dis donc, Clever Cloud. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Forcément, as de la latence, c'est pas la, la machine est plus petite, t'as de la bande passante, etc., tout ça. Donc, évidemment, je me dis pas ça, mais on pourrait se dire ça, Euh, là, c'est pas ça. Et donc, j'investigue, je mets du cache statique pour dire, pour cacher des résultats. Et effectivement, j'arrive à un résultat. Donc, du coup, c'est certainement une logique de cache de requête. Et donc, ça tombe bien, dans mes ce il y a un truc qui s'appelle le query cache. Et en fait, je l'ignorais, beaucoup de monde l'ignore, qu'à MySQL 8, ils ont supprimé le query cache. Donc, qui sait que sur MySQL 8, il n'y a pas de query cache Là, ah, quand même, trois personnes. Voilà. Bon, Du coup, tu faisais, moi, vous ne savez pas. Ben, donc, du coup, là, je me retrouvais avec des. Comme le code n'était pas bon, hein, il faisait des boucles, et surtout, c'était masqué par le MySQL, du coup, ben, là, c'était montré d'un coup que ce n'était pas bon. Donc, on reprend notre administrateur système, hein on lui dit, hey, tu te rappelles Je t'avais dit demander mais ce que 8 et euh, PHP 8. Hein non, en fait, il me faut PHP 8 et MySQL euh, 8. Et on passera pour MySQL 8.1 pas bah, bientôt, hein, donc, euh, haha, lol. donc du coup, il m'aime pas. Euh, donc c'est pour ça que je leur parle pas, donc comme ça on est tranquille. Donc on arrive comme ça, on peut dire au revoir au serveur dédié, on est tranquille, c'est bon. Euh, bon, une histoire de serveur de fichiers uploadés, on hein, s'en fout. Dans les bugs marrants, et pour le coup, il est très très marrant. Hein, je l'aime beaucoup. Euh, on avait des énormes pics de base données. Mais genre des trucs, euh, ça lag de malade, tu sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas et tout. Donc je regarde page, je ne comprends pas, je vois rien. Et en fait, il fallait garder le, le monitoring du back-office. Donc en fait, attention, le, un contributeur ouvrait 40 onglets en même temps. Attention, il n'y avait pas de favicon. Donc ça chargeait le back je ne sais pas pourquoi, ça chargeait la page d'accueil du back-office. 40 fois, sauf qu'il y avait des énormes requêtes SQL et ça mettait à plat toute la base de données. Donc ça marchait pas, donc il rafraîchissait, encore, encore, encore, encore. Après du coup tu dis, bon allez on se paralise, toi tu fais cela, toi tu fais celui -là. Donc on n'a plus 40, on a 220 qui sont ouverts et on n'a plus de base de données. Donc j'ajoute un favicon. Celle-là, vous l'avez pas vu venir. Hein. Donc au passage, vous l'aurez jamais inventé si vous n'avez pas d'APM. Donc après il faut encore regarder au bon endroit pour l'APM, hein, évidemment. Hein. Même moi j'ai fait la foiré. mais en tout cas c'est bon. Donc on arrive avec euh, vue de la fonte, on a le crash, le premier c'est le crash, on reprend, deuxième on recommence, troisième on optimise de trois trucs, le quatre on passe l'API en production, et on a le problème SQL MySQL qu'on fixe, euh, après je suis en vacances donc il ne se passe rien, euh, on est un peu moins bon qu'avant parce qu'on a quand même des machines à 7 7€ vs des machines à beaucoup plus, donc du coup c'est moins cher, cinq du coup retour de vacances, je commence à optimiser, et six il ne se passe plus rien, j'adore, c'est pas mal, on est tranquille. Euh, mais encore, donc, on parlait de documentation. Il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément besoin au début de l'application, qu'on a besoin après coup. Euh, donc, notamment les... Putain, je vais être en avance, quoi. Euh, notamment la gestion des fichiers contribués. Donc, il y a deux manières de faire, en principe. Quand on donc, on est dans du cloud, donc les machines meurent, hein, évidemment. Enfin j'ai pas fait le B à bas, hein, mais euh, le principe des machines cloud, c'est qu'en fait, elles vont mourir, et donc on va avoir un les machines des autres. Euh, donc là, du coup, on peut pas stocker sur la machine comme on faisait avant, les, les 300 gigas, hein, évidemment. Donc du coup, il y a deux, deux manières dans du cloud de stocker des fichiers. Soit c'est ce cache objet, qu'on appelle traditionnellement S3, qui est maintenant un contrat de fait, mais voilà. Donc chez eux, ça s'appelle Stellar, ou NFS, qui est juste un dossier sur le serveur. Donc là, ça s'appelle FSBOOKET, évidemment en code POPO, donc on utilise FSBOOKET. Et euh, voilà, donc c'est une ligne, hein. on crée la Facebookette. Donc le plan S ça change rien, hein. on doit la mettre mais elle sert à rien. On lit à des applications et on est tranquille. Euh, la gestion des mails, cloud toujours, hein. évidemment les mails sont bloqués, hein, parce que sinon on se prendrait beaucoup de spam. Donc il est moyen, on a moyen de configurer euh, via des variables d'environnement le SMTP distance, ça marche pas, je ne sais pas pourquoi, donc je vais que leur dire coucou, réparer. mais bon, au final on s'en fout. Euh, donc, euh, ah, je ne je suis, suis pas dit. Mais en fait, c'est histoire les fosses. C'est trois histoires mélangées. Hein. Donc, du coup, ça c'est un problème récent. Euh, et donc, euh, on utilise simplement Mailer hein, parce que ça marche. Hein, donc, euh, c'est beaucoup plus pérenne. Euh, pour la gestion d'écran de table, je vous passe. Mais c'est documenté, alors que ça l'était pas sur le précédent. La gestion des workers, je vous cache pas, mais c'est documenté. C'est parfait. La gestion des logs, <rire> c'est documenté. Il <rire> n'y a rien à faire. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin moi de mettre en place des choses. Euh, sur mon nouveau serveur, à me dire « Hey les gars, il va falloir que je vous forme pour dire « C'est comme ça que ça marche, m'en fous, lisez la doc. » En plus, elle est bien écrite. Euh, donc ça, c'est dédicace à euh, ceux qui font du Drupal. Il euh, y a des hooks sur les déploiement, parce qu'on peut vouloir ajouter euh, le lancement d'immigration, par exemple SQL, on peut vouloir régénérer le sitemap, on peut faire des fichiers comme ça, précalculer des caches. Et donc du coup, on peut, euh, pendant le déploiement, avant le build, après le build, on peut agir, avant le lancement, et... Après lancement, si ça marche, ça ne marche pas, on peut scripter, Donc à chaque fois, c'est des variables d'environnement. Donc soit on met la commande directement, soit on met un fichier. Donc du coup, on met dessus. Donc on fait du bash. En fait que... Ça marche très bien. On peut même faire du Go, du Rust. Ça marche nickel. Donc on arrive en mars. Maintenant, PHP 8.1 est sorti. Mais je vais être super en avance en fait. N'importe quoi. Euh... Donc du coup bah l'intérêt c'est que en fait l'application on, on parle de l'API donc code popo en fait il n'est pas fait pour fonctionner par rapport à 8 parce que quand il a été écrit en fait MySQL8 euh, c'était même pas enfin c'est une abstraction très très lointaine. Donc évidemment c'est pas compatible. Et je vous rappelle qu'on était dans le rush donc la priorité c'était plus les fon les fonctionnalités et euh, la performance donc forcément techniquement le enfin il n'y a pas de qualité qui a été mise en place pour avoir du code pérenne sur la qualité. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est compliqué, mine a rien, de prendre du code legacy qui n'utilise pas de ORM, qui n'utilise rien. Donc, MySQL a disparu, il faut MySQL. Y... Enfin, il y a plein de complexités à mettre en place pour faire ce genre de choses. Et l'intérêt, c'est qu'on peut le faire sans stress et euh, le prouver parce qu'en fait, on met les deux applications code-code. Donc, alors, là, je tape sur la même base de données et je ne l'ai pas fait parce qu'évidemment, si vous foirez la requête MySQL, bah, du coup, vous pouvez avoir des vrais problèmes. Euh donc, bah, c'était une base de données différente, mais euh, ça fonctionnait tout pareil. Et donc, du coup, ce proxy cache, vous voyez, il y a vraiment une notion qui est cool dans euh, le, la possibilité que ça fait. Parce qu'en fait, le, le passage de 7,4 à 8 ans, c'est un gros stress euh, de manière générale. Surtout que là, on fait de la manipulation de données, et il y a un truc qui est très, très, très, très, très, très, très très, très nul en passant un PSVA8, c'est le division par zéro erreur. Je ne sais pas qui a déjà eu cette erreur-là, mais qui est le. <coughs> Pourquoi on a une fatale là-dessus C'est-à-dire que ça dépend des données, donc bah, ça peut arriver n'importe quoi, sur n'importe quelle page, dans n'importe quelle ligne de code. Enfin, c'était vraiment... J'en ai des cauchemars, je mettre 17 partout, c'était horrible. Vraiment... Enfin bon, c'était beaucoup trop long, beaucoup trop pénible. Mais bon, à un moment, c'est passé et c'est passé en production. Donc apparemment, j'ai du temps, donc je vais pouvoir rajouter une histoire. C'est que le... Qu'est-ce que je dire Non, c'est pas ça, on vous racontera plus tard. Pour le déploiement, euh, avant, on avait donc se connecter en SSH en demandant à quelqu'un qu'on n'aime pas de déclarer notre clé SSH. Donc, euh, coucou, je suis le nouveau stagiaire, j'ai envie que j'ai une clé SSH, bah, il faut le faire. Donc du coup, ensuite, tu lances une commande inconnue, tu ne sais pas où elle est, tu ne sais pas ce qu'elle fait, elle va puller le code, faire un composer, en NPN, tout ça. Tu ne sais pas pourquoi, le site a été coupé avant, et il va être remonté après, donc pendant ce temps-là, tu as un downtime. Qu'est-ce qui se passe si ça plante bah, Tu ne sais pas, hein, il va falloir que tu fasses exprès de cracher pour savoir. Euh, bon, c'est stressant. Après, on fait un clever deploy Et en fait, le fait que vous puissiez le faire, c'est juste une question d'allocation de droits dans l'interface d'admin, de dire bah, là, lui, il a le droit de pousser, voilà, c'est tout. Et en plus, donc, il va builder, donc ça peut prendre du temps, mais peu importe. Hein, ça, donc, en plus, dans clever cloud on a une logique de dire on tourne sur des instances à 6 euros tout le temps, mais en fait, pour le build, on prend la machine à 200 euros. En fait, tout ce qu'elle va tourner 200 euros pendant euh, 3 minutes, donc en fait, euh... Ça coûte pas cher. Quoi. Enfin, 200 euros par mois pendant 3 minutes. Donc, ça fait quelques centimes. Euh, donc, du coup, on dit bah, tiens, prends la grosse machine, build-moi tout ça. Et quand c'est prêt, tu enregistres le build total dans un endroit. Et ensuite, tu auras juste à faire à prendre ce, ce tarjet qui traîne quelque part, certainement dans un S3, dans le cellar, qui dit prends-le et lance la machine avec. Et dès que le load balancer se rende compte que l'instance est up, hop, il bascule dessus. Donc, on a zéro downtime. Donc, ça, c'est des trucs qui sont compliqués à mettre en place. Enfin, à faire un vrai déploiement blue-green, euh, c'est compliqué. Mais là, c'est fait. Voilà, rien à faire. C'est documenté, rien à faire. En plus, ça scale, parce qu'en fait, on peut donc soit verticalement, soit, enfin, soit verticalement en mode, au lieu de prendre une machine à 6 euros, je prends une machine à 500 euros qui a 48 CPU, et euh, donc c'est plus que 500, euros, mais bon, une très grosse machine, euh, soit j'augmente le nombre. Donc moi, je choisis plutôt d'augmenter le nombre, en l'occurrence, plutôt que de prendre les plus grandes machines. Surtout que comme j'ai du cash, je n'ai pas envie de... Repartir un cache à zéro à chaque fois. Donc le proxy cache, lui, on le scale pas parce qu'en bah, en fait, il n'y a rien. Hein. Ben, en CPU, c'est zéro. On a un peu de problème de mémoire, donc on a pris une instance un peu plus grosse. Donc si on était sur AWS, on prendrait une machine plutôt mémoire que plutôt CPU. Bon, là, on ne peut pas. Euh, donc du coup, on scale les, w, enfin, les front et les API. Au final, les API qui étaient euh, ras-le-coquelicot ras le euh, à l'époque, euh, là, euh, bah, elle ne fait plus grand-chose, donc en fait, elle ne scale pas en final. C'est vraiment le front qui scale en fonction du, du, du pic. Euh, par contre... Euh, euh, donc, en fait, un pass, c'est que vous avez sur étagère des choses qui fonctionnent. Donc, du coup, vous jouez au Lego, hein, c'est une tendance, pour faire ce que vous pouvez. Donc, il y a certaines choses qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, pour se protéger-là, je savais à l'avance que ça allait rentrer parfaitement. Après, bah, vous voulez un ou un Cassandra, c'est possible, ils le proposent, mais il faut demander au support, c'est pas au clickodrome. Je ne connais même pas le prix, par exemple. L'extension Apache ou un PHP exotique dont je n'ai pas besoin, hein, euh, bah là, il euh, faut demander au support. Mais ils le font, hein, ça peut arriver. J'avais un souci sur MySQL, euh, encore une fois une très bonne histoire, où il faut une requête MySQL euh, qui utilise la timezone, et en fait, le MySQL n'a pas de timezone dans l'OS, le, dans le, dans donc du coup, ce n'était pas bon. Mais ils ont pu me l'activer. Euh, et j'espère qu'ils l'ont laissé derrière. Pour la réplication actuelle, il suffit de demander au support, mais pareil, ce n'est pas un truc qu'on peut configurer pour dire euh, « lance-moi deux instances de RID Replica ». Donc, euh, encore une fois, c'est quand même une boîte qui n'est pas toute jeune, mais elle est euh, quand même en train de grossir. Hein, ils rajoutent des features au fur et à mesure. Donc, DataDocs, c'est génial. Hein, pas dit, mais, enfin, je parle Relic parce que c'est en place, hein, et c'est très bien, mais DataDocs, c'est limite encore mieux. Euh, par contre, il y a un truc qui s'appelle Elastic APM, qui est fourni par défaut parce qu'ils sont Elastic Search Partner, hein, quelque chose. Redire Shoneio qui est un sponsor de la conférence, c'est super. Ben, euh, en fait, normalement, on le met dans le serveur web, et en fait, là, c'est pas possible de l'intégrer. Ils sont en train de le faire, mais il y a évidemment moyen hein, en mettant un proxy. Hein. Euh, J'en ai fait plein de proxy, et surtout un truc qui était super pénible, c'est que j'ai déployé un truc aux US et ils ont supprimé la plaque. Enfin, euh, ils m'ont dit coucou, euh, supprimez tout, il faut passer sur Montréal. Bon ça c'était moyen. Dans les autres un peu moins cool, attention ça ça fait mal et vous ne pensez jamais de la vie à le demander. Il n'y a pas de support d'HTTP2 par défaut. Alors que le psio on parlait en 2014 en conférence, Quentin Adam, vous allez le voir et vous dites hé hey, les gars c'est la moche quand même. Bon c'est possible de l'avoir euh, euh, en le demandant. Euh, il n'y a pas de réseau privé mais ça je sais que ça arrive. Donc pour l'instant je parle public. Enfin la est publique. Enfin j'ai pas de problème sur cette application parce qu'en fait euh, tout est public euh, par défaut. Il n'y a pas d'ELCAC applicatif euh, dans le sens où, euh, en gros, eux, ils vont tuer l'instance si Apache ou PHP ne répond pas. Enfin, le process ne répond plus, ou il est planté. Euh, si tu te dis juste, euh, bah, en fait, ça m'est arrivé longtemps, il y a eu un, je ne sais pas quoi, problème DNS, c'est toujours les problèmes DNS. Hein. Euh, J'avais un problème de DNS, donc du coup, il avait mis en cache quelque chose, et tout est instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur mon proxy. Et en fait, euh, bah, il ne l'a pas tué. Donc, en fait, il aurait fallu que je mette... Enfin, non, ça, c'est un peu léger, mais pareil, je fais du lobbying pour que ça arrive. Je me demande si le de lobbying n'a pas de b d'ailleurs. Je crois que si. Et pour la dernière ligne, c'est juste de l'opinion. Euh, en rétrospective, j'ai fait zéro administration système. Enfin, techniquement, euh, enfin, euh, ce n'est pas du haut niveau, hein, c'est de l'assemblage de briques. Hein. Euh, j'ai eu des problèmes de version de MySQL, j'ai eu à gérer. De PHP, j'ai eu à gérer. J'ai remonté toute la version. On a pu rajouter des workers, on a pu rajouter des crones on s'est accédé au log, on a une, une vision parfaite de l'application, sans avoir discuté avec qui que ce soit. Euh, on n'a pas mis à jour de script on cible, on n'a pas mis à jour de... Donc c'est des trucs, enfin, au final, enfin vous n'êtes peut-être pas à la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais vous pouvez faire tellement de choses et tellement plus vite qu'au final, il y a quand même un gros aller d'intérêt. Après, peut-être qu'une fois que vous connaissez bien l'application, vous pouvez vous dire, une fois que ça fonctionne et que vous êtes à peu près sur un trafic stable, là tu te dis, ok, comment on rationalise les coûts et peut-être travailler sur un serveur dédié. Mais pour un projet qui démarre, je, pour moi, c'est jamais de la vie, je dis serveur dédié, on met du c'est impossible C'est impossible. Euh, tu peux faire tout ce que tu veux, tu pas besoin d'avoir les réponses. Et ça, je trouve ça assez marrant qu'en fait, euh, quand tu n'as pas la connaissance, tu es obligé de faire un choix et de, de, de faire un truc qui t'engage, alors que quand tu connais, tu, tu fais <rire> un truc qu'on verra plus tard. Et ça marche trop bien, en fait. C'est vraiment euh, cool. Donc, au final, ce qui est cool, c'est que moi, je vous rappelle, j'aime intervenir sur une émission et repartir. Enfin, j'aime faire des trucs intéressants, pas euh, faire de Donc, du coup, euh, là, l'intérêt, moi, c'était vraiment de dire euh, « je veux vous sortir de la situation qui ne va pas, et en même temps, je n'ai pas envie que vous soyez dépendants de moi. Ben » Bah Là, le contrat est rempli. Ils ont la main sur tout. Vous voulez que n'importe qui vient bosser sur ce projet, « OK, il y a combien d'applications ?» On regarde les applications, voilà. « Quel contrat de l'application ?» Tu cliques dessus, « Quelles sont les variables d'environnement ?» Tu vois, les variables d'environnement, contractuel de ça. Tu fais, ah bah tiens, c'est quoi cette barre d'environnement de Bah tu regardes dans le code et tu sauras ce que c'est. Enfin, pour le coup, c'est presque enfin, l'infrastructure est auto-documentée et pour toutes les fonctionnalités qui sont un peu complexes, dans tous les cas, il y a la documentation que vous n'avez pas à écrire. Donc c'est vraiment sur tout ce qui est infra, ça, euh, hop là, on n'a plus de problème. Euh, Qu'est-ce que je fais Ouais, clever deploy, contrat, tac tac, clever load, ça marche bien. Donc au final, c'en est très simple et c'en est ennuyeux, mais c'est très bien de le, l'ennuyer en fait. On n'a pas besoin de mettre en place, parce qu'on aurait pu utiliser Kubernetes pour à ce que ça scale, hein. on peut mettre plein de, plein de trucs, hein. on peut faire plein de choses. Ben là, c'est rien, on dit, je ben voilà, mon application, mon, mon Amazoné, ils parlent ensemble, et, et ça fonctionne en fait, c'est tout. C'est beaucoup plus simple, je n'ai pas de Docker par exemple, alors que le, sur le serveur, il y avait des Docker. Enfin, on n'a que des trucs qui sont stables, qui fonctionnent, et on a permis vraiment d'avoir de l'agilité et de... Euh, donc c'est ma d'après après. Donc le, le client, virtuel, évidemment hein, parce que c'est un faux projet euh, qui arrive et qui nous dit euh, qu'après un an donc du coup il ne, donc la, la première site, c'était qu'il ne pouvait plus pas espérer croître et donc l'arrêter toute activité de prospection parce que l'infrastructure tombait là qui dit bah coucou maintenant c'est euh, plus 70% et surtout zéro nuance parce que juste le truc fonctionne et ça tourne quoi sauf quand on a des problèmes de donc du coup donc bon, au final je suis pas euh, m'en fous du pass en fait je m'en fous de Clever Cloud, je vais pas sponsoré, je n'ai rien offert là-dessus. Ce que, ce que j'ai voulu chercher dans, dans, dans cette histoire et dans, dans ce projet, c'était vraiment l'agilité et l'observabilité. Je voulais avoir l'agilité de pouvoir itérer. Enfin, avec l'observabilité, de voir. Non, non avec l'agilité, je pouvais tester quelque chose. Avec l'observabilité, je pouvais regarder comment ça se comporte. Et avec l'agilité, je pouvais itérer en fonction. Donc là, j'ai presque jamais parlé à un humain pour travailler là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu faire dans mon coin, ça a marché, à mon rythme, euh, sans avoir de réunion, euh, c'était euh, juste le pied. Euh, en conclusion, on a donc une architecture qui est moins chère, ce qu'elle avait c'est faux. Elle est en euros plus chère que l'ancienne plasta. Sauf qu'elle fonctionne. Et surtout, il y a un truc très important euh, dans tout ce qu'on fait, c'est le, le coût d'opportunité. C'est-à-dire que, OK, on payait que... Euh, 100 au lieu de 200 maintenant, ce pas les vrais chiffres. Mais en fait, on ne pouvait pas gagner de l'argent avec ces 100. Donc en fait, tu as économisé 100 euros, mais tu perds euh, la possibilité d'avoir beaucoup. Donc ça s'appelle le coût d'opportunité. Et c'est totalement débile quand on est une start-up, quand on est n'importe quoi en fait. Pourquoi on mettait des boulets dans les pieds Ensuite, on a tout qui est standardisé sans aucun cost-custom. Et la documentation est portée par quelqu'un d'autre, donc c'est parfait. La meilleure cause, parfait de ne pas écrire de doc, hein, au final, hein. enfin, c'est bien. Si vous avez besoin d'écrire de la doc, c'est parce que c'est quand même y a un problème à la base, enfin, il y a quelque chose à comprendre. Là, il n'y a rien à comprendre, donc c'est parfait. On a, des, on a le côté cloisonnement d'application, euh, sans avoir ni de container, ni de machine virtuelle, sans OS, sans rien. Ce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, ils sont à fond sur les trucs de sécurité. Hein. Enfin, le moindre patch qui est sorti, il est en ligne. Hein. Et puis, ils vont prendre votre, votre scalaire, ils vont le tuer, ils vont en mettre à nouveau. Et tout ça, on n'a pas à s'en préoccuper, c'est fait par défaut. Ils sont dans toutes les mailing lists de sécurité de la Terre. Ils s'occupent pour vous. Alors qu'évidemment, sur votre dédié, vous ne le faites pas. Parce qu'en fait, vous êtes en train de développer de la feature. Vous n'êtes pas en train de mettre à jour. Euh, what machin. Au final, un truc que je regrette quand même, c'est... Euh, alors, à la fois les développeurs et l'administration et le client, c'est pourquoi avoir attendu que tout le monde soit noyé pour que faire appel à la cavalerie Ma prestation a coûté que dalle. Enfin, c'est... Enfin, j'étais euh, gratuit sur cette mission, j'étais une source de revenus au final, parce qu'en fait, j'ai dépanné quelque chose en, en un champ qui permet maintenant d'avancer et de plus avoir de problème. Donc du coup, bah, rendez-vous, enfin à des moments, c'est bien de vouloir apprendre soi-même, mais à un moment donné, euh, dans tous les graphes de décision, là on a fait un proxy par l'extérieur et peut-être qu'un jour je vais vous dire l'inverse. Allons sur un dit ça dépend de la problématique et de la situation. Euh, vous êtes sur une AWS et je veux dire, bah non, euh, vous avez une super infra-scalable, en fait ça sert à rien à utiliser euh, de lambda. <rire> Euh, et surtout, très important, cette conférence a mis beaucoup plus de temps à être préparée euh, que euh, toute l'animation C'est quand même un petit peu dommage. C'est pas très efficace de faire une conférence. Donc, euh, des commentaires, vous avez euh, deux sites où vous pouvez mettre que voilà, j'étais parlé trop vite euh, et qu'il y ait passé de démo. Et je m'appelle Bastien de Polycode et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des trucs. Et je crois que j'ai géré le temps. On va même avoir le temps pour les questions. Tout à fait, on a le temps pour une ou deux questions. Sinon, je peux compléter, j'ai plein de choses à dire. Hein. Notamment l'invalidation du cache. C'est très important, parce qu'on n'a pas parlé, mais je vais écrire un article qui sera mille fois plus complet que ça, et que vous allez avoir très mal à la tête à lire, euh, qui arrivera sur le blog de Joli Code, où il y aura plein d'informations en plus, okay. notamment comment je gère l'invalidation du cache. Et le côté, euh, parce qu'on a du cache à double niveau sur le front, et sur l'API, qui Fait qu'il y a quand même des, enfin bon, il y a des problématiques qui sont intéressantes. C'est pas tout magique. Merci pour la présentation. Je t'en prie. Euh, je voulais savoir, donc tu as choisi Clever Cloud, euh, tu as benchmarké d'autres solutions, genre plateforme SH, autre chose ou... Alors, à type, euh, donc c'est on a plein de projets, hein, pas un. Euh, Donc, du coup, on a eu l'occasion de tester plein d'autres solutions euh, sur les autres projets. Euh, là, en l'occurrence, euh, euh, c'était vraiment sur le besoin de Varnish, ils sont très spécifiques parce que le Varnish est intégré sur le Scalaire PHP. Euh, donc, du coup, j'ai voulu utiliser CleverCloud sur ces projets-là parce que c'était très approprié. Et vous auriez certainement à faire la même chose sur plateforme SH, euh, tout pareil. Je pense que c'est un peu plus strict dans la manière de fonctionner. Là, c'est vraiment en one-liner tout le temps, enfin, c'est vraiment... C'est presque trop souple, je veux dire. À un moment donné, il faut un peu de process, etc. Il y a moyen de déclarer les variables d'environnement dans un fichier JSON, qui parle... enfin, il y a moyen de faire des choses autrement, mais là, il n'y a pas de problème sur ce projet-là. Je ne ferai peut-être pas un projet comme ça euh, quand il y a euh, 300 stagiaires sur le projet. Merci, Bastien. On va arrêter là. Oui. Vous pouvez du coup euh, profiter de la pause qui est dans la salle où il y a les sponsors de l'autre côté. Merci. Applaudissements Applaudissements